deux endroits pour euh, où il peut la poser potentiellement. Bah t'as euh, oui, t'as là et là. Mais nous on va mourir juste ici. Bah je, je écoute, c'est un il peut y avoir que des bonnes choses. Ou un balai. Alors, moi je fais tout lance patate. Je suis oh, très ça, explosif. Parti. Un lance GLaDOS. On est où Ah bah non, on est en bas. Bah oui, on est en bas. Bon, c'est Ah, il faudrait un... Un accepteur. Ça nous est inefficace, il faudrait un extincteur. Tu extincteur. peux Mais c'est c'est le tir secondaire, l'extincteur. Il ah, oh. y a des parasites, faites gaffe Wow, ah. bon, bah. oh, ça brûle encore mieux qu'avant Allez Allez, ça brûle J'ai ouvert va ah, pas trop vite, Anaïs. Mais elle est là C'est pas grave. Tu un coup avec elle. Yeah, tu peux... Ah ouais, ouais. <rire> <rire> Recule recule, euh, recule Recule Ouh, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ils viennent tous me dire bonjour à moi Parce que t'es toute seule, t'es la seule dans le coin. Allez. Ouais. Après, c'est là! Euh, vous partez! Donc, moi je vous dis, allez pas devant! J'ai plus de. Ah! là! Ah, ça c'est l'achievement où tu fais pas de tiramis? Moi, du... Tu l'avais toujours pas rien. Ah non, je l'ai toujours pas. <rire> J'ai pas le truc sans friendly Fire. <rire> Ouh Plein de trucs à faire. Ouh, là, là, là, là. Pourquoi il y a des morceaux d'objectifs qui sont en français et d'autres en anglais Tu crois qu'on peut Ouh. tomber dans le trou oui. Pas besoin de tester. Je peux pas exploser Tu peux pas exploser Waouh Tu m'as fait peur, lui.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 c'est parti en bas Je t'ai pas, pas vu, je suis tombé dès le début. Ouais, d'accord On okay. se Oups Merci Oh merde, affecté, affecté, affecté, affecté, affecté Oups, putain C'était juste... <rire> ah non Je passe pas de... Ben, t'as tiré le laser <rire> Comment c'est Mais je suis loin, moi, <rire> moi J'ai que ma tronçonneuse, hein j'ai <rire> Ah oui là. C'est bon il s'est arrêté C'est bon il pète, voilà. Euh... Oh putain Oh putain Oh putain J'arrive à retard derrière. Ah. Attention, t'as des. Euh... Il y a une vrai hein. Bah oui, il y a des oeufs en haut. Attends, il y a quoi. des œufs. Allez, let's... Oh, bien vu. Et on a réussi à terminer quoi oh, c'est ça, c'était ma dernière grenade alors, incendiaire Et là par contre mon laser, là le, le, le défaut du laser c'est vraiment si t'as un joueur qui se met entre euh, le laser et un autre joueur et qu'il a besoin de se faire soigner, il prend le laser. Oh mais le pire c'est que j'étais pas entre, j'étais ouais, derrière mais... Bon le pire c'est ça quand même qui est tombé dans, dans un trou alors qu'en théorie je pense que c'était pas forcément possible mais... <rire> Après euh, je suis pas mort euh, Bah oui c'était pas mort, c est, c est comme tu possible, Diane. Trouve. Trouver un passage à travers le blocus. Donc je l'explose à la lance-grenade. Trouver un, un passage à travers la porte. Donc je l'explose avec le lance-grenade. Allez, monsieur tronçonneuse, tu ouvres la marche. Seb. C'est.. Ah <rire> Ils sont sur moi ah Ils sont sur moi Ils sont sur moi Ils sont sur Oula Ils sont sur Il y a de la biomasse à griller Non Naïs Non oui. pas de biomasse à griller bah oh, bah ouais. Ok Tu peux ah pas la cramer Non Sinon comment tu veux qu'on traverse ah, Allez ah, avant si. français, ah, ah, le retour. Ah, Ça c'était un gros A Tu peux la cramer Faut aller okay. C'est bon C'est safe <rire> Pourquoi vous êtes euh, sur le vaisseau là C'est bien quand ils sont déjà morts quand on passe les gros machins. Il ouais, n'y a pas oh, que les gros machins qui sont déjà morts. Hum. Ah mais c'est mon personnage qui gueule comme un vous à chaque fois. C'est le roleplay. Ah et puis après il y a l'autre. Alors point. faut pas qu'on se prépare bon, pas, hein, par hasard. Bah... bah Oula Oula Oula Oula, oula, oula, oula. C'est bon Ah oui il est pas encore prêt Oui il est pas encore là Ouh. Ouh. Mais comme quoi, quoi en fait les vaisseaux servaient à rien Les quoi les vaisseaux. les vaisseaux Quel vaisseau Ils servaient à rien Bah ce... là où ça va poser sa tourelle Faut reste des lifts encore Faut retâter des lasers faut charge le laser, faut fire le laser, à ah, faudra pas être au milieu. Ouh. Oh, oh bah. génial! Oh, là, ça commence! Mais je pense que je vais rien dire avant! Ah, oui, mais vous êtes être Ouais, j'en ai eu un! Oh merde, j'ai pas ah. Ça, c'était moi! Ça, c'était re -moi. Désolé. Il y la, la, la autour. Oui, quoi mais si c'est pas un tôt. trou, donc c'est bon. Non, mais j'ai failli. C'est vrai Oh, il y a un gros. Qu'est-ce qu'il Il y a un tout dessous. C'est un laser room. D'accord. Bon, bon cours. Bon quoi... ben, attends, non. bon cours. Ah, pour voir. Encore le laser pour buter la reine qui va arriver au nord. Et pourquoi c'est pas courir. Ah mais il tourne vachement les mines hein. ah bah Apparemment les mines sur la route ça a l'air de... Wow yeah, yeah, yeah. ah, yeah. bah, mais... Il y a, là Ça pas on sent Ça va tirer Ah mais il se fait bien Oh C'est deux carcasse. Bon maintenant faut se casser du coup. Ouais. Yes sur le tuyau. Y'a l'autre où Mais oui C'est la lave qui manque Sur le tuyau Allez, avance, avance, avance Mais oui je peux pas Euh.. je suis trop tard moi. Non j'ai glissé Ah, j'ai glissé Je suis pas dans mon bon endroit, tombe bien sur la bonne plateforme ah ouais, il m'a poussé là Donc euh... Ah oh, non. Ah, là, là. ah non con con Oh non c'est con Faut tout se Oh non Ah ouais c'est bon, ah, parce que vrai, je l'avais Mais il y avait un trou pour... Mais il faut, pour, faut monter sur le tuyau, non, la ça monte. je l'avais deviné Mais la lave monte ouais, c'est pour ça qu'il faut, faut tracer moi, je... En fait l'attaquer, je sais pas si pas ça se je... passe par Ouais, Peut-être pas. Et donc dès qu'elle est... Qu est, mourue, euh, on se barre. Mm -hmm. oh, <rire> Quoi ouais. oh, le truc électrique est passé au travers. Hein Qui faisait la taille Ah, j'aurais pas dû prendre cette arme. Elle me ralentit. Ah, C'est derrière ça. Ensuite, il y a des gens qui doivent appuyer sur un bouton. Euh, sur un bouton euh... et... Bah, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais Sauvez-nous, sauvez-nous, euh... sauvez sauvez-nous, sauvez-nous, sauvez-nous On en fait, ah. ouais. Et on court Ensuite, là, c'est vers le sud. Je cours plus vite en, en tenant à bout de bras le pack de munitions ouais. que. Là, ouais. là, là. Ah. Ouais. Ouais. Ouais. C'est vite ou quoi? Ah non! J'espère oui. je oh. qu'il y en a qui vont survivre. Euh, du coup. non! Fallait remonter, donc c'était pas par là. Allez, allez. Ah. pas un... ah. pas par là. Merde, mais c'est pas la niquer leur truc. Oh non, c'est chier. <coughs> elle est pourrie leur fin. Honnêtement, elle est pourrie leur fin. C'est tout pourrie, a même pas de flèche. Bah, si, c'est euh, à droite. Grenade à main. Pour le début. Cette phase, elle est tellement pas intéressante. Ah Pourquoi j'ai pas accès à ma Sentry Bah, écoute, Seb, sinon tu te cales à la fin, hein. Comme ça, au moins, t'es seul à survivre. Et non on essaie de tirer à vie sur un 3 Mais le pire, c'est que ça peut être une possibilité de survie. Oups Ah oui Pourquoi <rire> je tape plus vite avec un lance-flamme qu'une mitrailleuse ok là, on espère que tout se fasse bien. T'as pu on me servir en plus, smoothie. hein On va se nourrir Surtout parce que j'ai... Oh, merde Oh, là C'est un petit plan de vie. Oh, par contre, ah mais non, mais sérieux Je <rire> vais glisser, ça. Ah, mais... Ah, mais elle a glissé dès le début, elle. BAC non, NON sur la plague là et non, sur la Vous êtes morts au champ de l'eau Oh mon dieu Oh non! dieu Ben il est Eh On oui, est en train d'y en une Écoutez, il y en ah <coughs> a un qui reste des buts de merde, hein, parce que... C'est du chiant, ça Non, parce que l'air de rien, on... <rire> J'ai écart quoi Ah <rire> oh là là Mais je m'en fous, si on finit à 23h, je travaille pas J'ai l'air de bébé T'es oh, tu restes sur l'ascenseur Ouais, c'est poigne. Seb il est, <rire> est en mode gueulot Dommage je peux pas vous suivre, Ah si avec la map Je vais regarder avec la map Vous allez vous en sortir tous les deux en haut C'est vraiment bon, ouais, mal, c'est wow, Quoi on va s'en sortir Deux morts plus tard On va quand même y arriver Moi je suis dans l'ascenseur. C'est vite, vite. Oui, tu me restes en vie maintenant. On va pouvoir y aller Ensuite. Ensuite. Ensuite. yo, Plateforme. Escalier. L Escalier. Voilà, comme ça. On... Ah, mais on si entend, tu on vous êtes pas loin, voilà, on passe au dessus, on saute, mais tu vas voir qu'on y arrive, oh Ah bah il se vit hein. Tu vois, il suffit qu'Anaïs soit pas là pour qu'on s'en sorte oh C'est ça la conclusion Qu'est-ce que ça marche bien quand on a laissé un ice derrière Oui, oh t'as vu, on est tous en vie <rire> Ma santé elle va très bien Ouais, la nôtre aussi Ah oui, bah là, c'est sûr que le friendly fire, t'as pas dû en faire des masses hein. Allez T'as fait plus de Friendly Fire que moi Bon bah bravo les gens, hein. merci à ce brillant travail d'équipe, hein. merci à Anaïs d'être resté derrière pour nous laisser faire du boulot correct. Ah, hey <rire> Regardez-moi Ton sacrifice ne sera pas oublié. Hein.